le résultat obtenu avant ben, je me suis lancée dans cette méthode toute nouvelle pour essayer voir si euh, comme ça j'ai un résultat que jusqu'à maintenant j'avais pas pu euh, obtenir qu'est des bonnes choses parce que j'ai pu euh, quand même euh, perdre quelques kilos, même plus de ce que j'attendais, sans aucun, vraiment sans aucune privation. Et ça se fait tout seul, doucement, mais sûrement, parce que je suis arrivée à, à, per, à perdre du poids sans, tout seul, c'est venu tout seul, tranquillement. Je suis étonnée, je ne mmh. m'attendais pas. C'est que pour moi, ça a été une très bonne expérience, avec des résultats au-delà de, de mes prévisions, on va dire. Sans effort, sans m'en rendre compte, j'ai perdu, euh, perdu 9 kilos. Sans, sans aucun effort, je suis vraiment encore très étonnée. Je confirme, tous les aliments sont permis, après c'est un autre approche avec, euh, avec la nourriture, mais il n'y a aucun aliment interdit, donc comme ça on évite les frustrations euh, déjà. On pense euh, qu'on connaît tout dans la façon de s'alimenter et puis finalement on s'en rend compte que, que c'était pas comme ça. Donc je conseille vivement. Mmh. Pour moi ça a été superbe. On peut... Je peux pas demander plus parce que la méthode mère, ça m'a apporté déjà plus que j'attendais. Donc après. Euh... Mmh.